Moi, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est que peut-être la droitisation de la société n'est pas forcément une entière droitisation, mais plutôt un message que les médias, que tout le monde porte, etc., que ce peut-être pas le fond de la société qui est totalement droitisé. La nécessité de ne pas opposer l'individu et le collectif, c'est-à-dire de ne pas laisser la gestion de l'individu au mouvement de droite et se dire que ce pas parce qu'on a un mouvement de gauche qu'on prend en compte le collectif qu'on doit nier l'individu. J'ai retenu aussi l'importance du passé, l'importance de l'histoire des choses. Les collectifs, la société se construit à partir du passé, donc il faut toujours une mémoire de ce qui s'est passé, pourquoi on est amené à penser ces choses-là, à avoir ces concepts-là. Et enfin, j'ai retenu la nécessité de travailler sur l'universalisme. L'universalité serait, l'avenir sera l'avenir de notre société. Et je pense qu'il est important, c'est bien qu'on se penche sur cette question. Alors tu disais individu euh, l'individualité, mais au CMEA on a toujours travaillé cette question de l'individu et du groupe. Oui, mais n'empêche que beaucoup de gens se disent que l'individu, penser l'individu, c'est être à droite. C'est penser droite, c'est penser libéralisme, etc. Or ce n'est pas vrai. Penser à l'individu, l'individu dans le collectif il existe, et il est important de se dire que le collectif n'est pas que. Une somme d'individus, c'est de travailler l'ensemble, mais de ne pas se dire que travailler l'individu veut dire absolument qu'on est en train de se droitiser.